dans les épisodes précédents. Toi et moi, nous avons les deux dernières kinji. Il y a cette empreinte. C'est forcément Aster, l'un des sept. J'avais l'impression de voir ses souvenirs d'il y a longtemps. Les corps de Golu et d'Aster reposent ici. Et ici C'est le sanctuaire de Voranden. Nous savons où nous devons aller. Si nous détruisons leurs corps, nos kinji deviendront inutiles pour eux. Je veux que tu m'accompagnes au sanctuaire de Voranden. Va à la tombe d'Aster. Et moi à celle de Golu. Comporte-toi comme une guerrière. C'est attends Je viens avec vous. Cette liste signifie quelque chose pour toi Ce sont les noms des, des maîtres. maîtres. Qu'est-ce que tu as fait Maintenant, vous allez réveiller Lokma. Réveiller quoi Tout est semblable qui se trouve là, dans ces choses Non, seulement Lokma. Ça n'a aucune importance, parce qu'on ne t'aidera pas. Plus maintenant, après ce que tu as fait. J'ai pris une décision comme vous me l'avez appris. Eh bien, tu as pris une mauvaise décision. Tu as blessé Janzo, tu aurais pu le tuer. Je fais tout ça pour Lokma. C'est sans doute important, mais tu ne peux pas attaquer les autres comme ça. Je le peux. Et je le referai si vous ne m'aidez pas. Pas question et d'ailleurs, nous allons t'empêcher de faire quoi que ce soit d'autre qui puisse nous mettre en danger. Vous refusez de m'aider. Ah ah Quelqu'un vient d'ouvrir le Skevicor. As tu pris assez J'ai assez de force vitale pour ressusciter Golu, Aster et presque tous les Kavis dans le Skevigor. Alors il nous faut vite aller réveiller Golu et retrouver Aster. Pas utile dans un vrai combat. Oui, mais c'est amusant. Ça te dit un petit pari pour passer le temps Non, merci. Pourquoi On a le temps, il va pas s'enfuir, ce dieu de la mort qu'on doit détruire. Nous devons réveiller à cette heure avant que les dieux ne le retrouvent. Trois perles que je plante mon couteau en plein milieu de cette souche. Dis -ce que tu n'y arrives pas. Ça compte pas. Ça fait exprès de tousser, c'est de la triche. C'est toi qui dis ça Je t'ai déjà joué à l'optor. Ça, c'est différent. Tout le monde triche aux cartes. Moi, non. Comment je peux être sûre que c'est ça que tu visais Tu dois m'apprendre à faire ça. Mon argent euh... J'ai pas d'argent sur moi, évidemment Toutes ces années sur le plateau des cendres, et vous n'avez fait que chasser Tous les jours, depuis qu'on a l'âge de se servir d'une lance C'était ça ou mourir de faim Oh, mourir de faim, ça doit être horrible Je peux même pas imaginer Non, je peux pas imaginer oh. C'est en chassant que Tobin et moi, que le roi et moi, on est devenus les meilleurs amis du monde. Et vous deux, sinon, ça a dû vous rapprocher. Et je veux dire, en tant qu'homme et femme. Bien sûr. On était de très bons amis. Ouais, mais tout ce temps seul en compagnie d'une belle femme comme Nedra, vous avez dû devenir très très proches, si tu vois ce que je veux dire. Je croyais qu'on était en train de parler de chassement. Zed n'a pas eu le temps crois. de se rapprocher de qui que ce soit. Quand il chassait, il ne pensait à rien d'autre qu'à tuer. Tuer sa proie, c'est le principe de la chasse, non? Ça, c'est qu'un détail. Il se passe plein d'autres choses. Tous ces moments qu'on vit à côté. Ces moments? Quel moment? Tu voulais que je m'arrête pour admirer le paysage sur le plateau des cendres? Il y avait rien de beau à voir. Tu vois, Munt, il l'a toujours pas compris. Je vois ça. Tu te souviens que pour échapper à un orage de cendres, on avait dormi dans cette grotte sombre? Oh, J'ai cru que ça s'arrêterait jamais. On a bien failli mourir enseveli ce jour-là. Tu m'as laissé boire toute l'eau de ta gourde. Tu m'as dit que t'en avais encore sur toi. Mais c'était faux. Pourtant, tu m'as laissé tout boire. C'est parce que j'avais pas soif. C'était très gentil de ta part. Je pensais à ça quand je te parlais des moments. Le temps qu'on a passé ensemble, pas juste au le décompte de nos proies. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Dans la grotte, est-ce que vous vous êtes embrassés L'orage a pris fin. Alors on est sorti et on a mmh. pu finir notre expédition, et ramener de quoi nourrir le clan. Tu as raison sur un point. Il n'y a aucune beauté sur le plateau des cendres. Cela nous fait admirer d'autant plus qu'il y a ici. Ce monde est splendide et plein de vie, Zed. Essaie d'en profiter tant que tu le peux. Qui sait Peut-être qu'un jour je verrai les choses comme toi. Mais certainement pas avant d'avoir retrouvé et détruit le corps de ce soi-disant Dieu qui veut McKinje. La vie est trop courte pour attendre. Si tu veux mon avis. Ça m'a donné faim, tout ça, je casserai bien la croûte. Tout de suite. Est-ce que ça t'arrive de ne pas avoir faim Eh bien... Non. Maintenant que tu le dis. Qu'est-ce qui s'est passé Je suis venu relever le garde, et j'ai trouvé ça comme ça. Vous savez où il aurait pu aller Non. dieux qui ont commis ce massacre Ils vont de village en village, drainant les habitants de leur force vitale et brûlant ce qui reste. Ils ont tué tout le monde. Ils avancent très vite. On ne peut plus marcher, il faut courir. On doit détruire le corps d'Aster avant qu'ils ne le retrouvent. Si je suis ce qu'a indiqué Janzo sur la carte, le lieu où repose Golou se trouve juste entre les deux collines. On n'est plus très loin. Il reste un peu de temps avant la tombée de la nuit. On continue. Comment on sait ce qu'on recherche Où qu'on aille, ça fait une demi-journée de marche. Je me demande comment ces fleurs arrivent à pousser au milieu de cette lande gelée. Je n'en ai jamais vu de telles. Zed, regarde. Comment peuvent-elles pousser en hiver Depuis quand tu t'intéresses aux fleurs, Nedra Depuis que je vis dans un monde où il y en a. Ouais, bien profite, il fait presque nuit. Ce sera beaucoup plus difficile de retrouver la tombe de Golou dans le noir. On va aller vers le nord. Zed Oui, ce sont des fleurs, c'est incroyable. Elles sont splendides. Et elles se trouvent juste là. On ne bougera pas d'ici avant que tu viennes les voir de plus près. Je les ai vues, Nedra, elles sont très belles. Si elles fleurissent en plein hiver, c'est grâce à cette source chaude. C'est génial, Nedra, on va vers le nord. Une source qui doit probablement trouver son origine dans une grotte enfouie sous terre. Toujours dit que j'adorais les fleurs. Il a jamais dit ça. Enfin, pas que je me souvienne. une mauvaise décision. Hmm Janzo S'élever au-dessus des collines. C'est encore ce truand. Vous avez tout. profite de la souffrance de ces pauvres gens. Les témoignages de ceux et celles qui ont à peine réussi à s'échapper vivant de cet enfer. Pourquoi j'y ai pas pensé Les dieux sont en chelette. Quoi Il est très fort. Et ils n'épargneront que celles et ceux qui sauront les vénérer et leur obéir. Regarde, voilà la croche. Moi, oh, wow Iglimax Max. J'ai été choisi pour être l'ambassadeur des dieux et pour décider quels sont les villages qui seront épargnés et quels sont ceux qui seront à jamais réduits en cendres. Je saurai voir qui est généreux dans ses offrandes et qui ne l'est pas. Donnez tout ce que vous pouvez aux dieux. Et moi, Igly Mugs, je les supplierai d'épargner votre village. <rire> tout ce que vous avez, allez, c'est ça. Or, argent, <rire> même le cuivre peut vous sauver. Allons, ne soyez pas faim. On ne pas laisser faire ça. Je croyais qu'on devait retrouver cette tombe. Ah oh, oui, bon. les mis... dieux sont satisfaits. Je peux le sentir. Enchaîne sur ce que je vais dire. Les dieux ont accepté vos offrandes. Votre village sera épargné <rire> euh, Nous venons d'arriver Les dieux, ils sont à nos trousses euh, Oui Qu'est-ce qu'on devrait faire Grand ambassadeur des dieux, ils seront là d'une minute à l'autre Quoi Vous voulez dire qu'ils viennent maintenant Oui, maintenant Ils nous suivent de près Évidemment <rire> Alors, vous allez tous rester ici et vénérer vos dieux Tandis que moi, je vais filer pour prévenir le prochain village de leur venue imminente. Je suis Talon de l'avant-poste de Galwood. Et cet homme-là... n'est qu'un charlatan Mais c'est vrai, les soi-disant dieux vont bientôt arriver. Vous comptez faire quoi pour nous protéger d'eux eh bien, tout d'abord, ce ne sont pas des dieux, non La preuve, nous étions justement en route pour en tuer un. Prévenez tout le monde Faites évacuer tous les villages Prenez vos familles et allez vous réfugier sur les collines Vous avez tout gâché On aurait pu se partager le butin Si jamais je te recroise, tu es un homme mort. <rire> Nous étions justement en route pour en tuer, hein? Oui. Quoi? C'est vrai. T'es juste vexé que ma phrase ait eu plus d'impact. Il ne reste plus qu'à l'ouvrir. Allez, tu vas t'ouvrir. À toi de jouer, Matt. Tu peux le faire. J'imagine qu'il s'agit de Golo. Chut, fais attention, le réveille pas. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il se réveille. Il m'a l'air bel et bien mort. Pour le savoir, il n'y a qu'une solution. De elle peut apparaître où elle veut. Et au bon moment, visiblement. Elle a dû sentir quand je l'ai poignardée. Comment savoir quand elle va réapparaître Ce ne sera pas tout de suite. Munt l'a bien amoché. Et pour celui-là, à votre avis Est-ce que c'est suffisant Vous croyez qu'ils peuvent le ressusciter comme les autres C'est bien possible, Munt. On ne doit prendre absolument aucun risque. leur plan. T'as pas eu besoin de moi finalement. Tu plaisantes Jamais j'aurais pu deviner que ces fleurs nous mèneraient jusqu'à la grotte. Je suis heureux que tu sois venu. Moi aussi, j'avais très envie d'explorer ce monde. J'ai enfin l'impression d'avoir une raison de vivre. Une raison de me battre. Ouais. C'est vraiment incroyable ici. Je sais. Nedra. Hmm? T'as longue vue. C'est le dieu qui possède la Kinge Noire. Je l'ai vu tuer deux et transmettre sa Kinge à l'une de ses sœurs. Comment il nous a retrouvés Celle qui a disparu a dû lui dire où on était. Est-ce qu'il va nous tuer Non, il n'en a qu'après moi et ma Kinge. Mais la créature à qui il veut la rendre a été réduite en cendres. Il n'est probablement pas au courant. Vous deux, allez-vous-en. Repartez à l'avant-poste. Ce n'est pas vous qui veut. Je vais essayer de m'enfuir. Courir sans m'arrêter, jusqu'à la mer s'il le faut Il n'aura pas ma Kinch Non, attends, donne-la-moi. Et quand il te rattrapera, il verra que tu l'as pas. À ce moment-là, je serai déjà loin. C'est moi qui vais la prendre. Non, c'est à moi de porter ce fardeau. Ça ne vous concerne pas. Je crois que je peux le semer. Comment Il est à cheval. Et toi, à oui. oui, et maintenant, il est au courant de tout ce que vous venez de me dire. je comprends pas comment Comment ça se fait qu'elle ait rien J'ai pourtant frappé très fort Rien que Jania ne puisse guérir... Qu'est-ce que vous faites Vous ne saurez jamais qui de nous trois à la pit. Un petit jeu Intéressant. On se sépare et on se retrouve là où on a rempli nos gourdes. Je sens qu'on va s'amuser. Oh Que si je pouvais voir les nœuds, alors je pourrais nous si détacher en une seconde, mais toucher, que je ne vois rien. Tu... Vous allez faire pour Lokma ce que vous avez fait pour moi. Ce n'est peut-être pas possible. Et même si c'était le cas, je ne crois pas qu'on devrait... Je ne vous en laisse pas le choix. Soit vous le faites, soit je vous refais du mal. Oui, mais il y a comme... Un problème, tu vois, nous sommes partis précipitamment, et hein Je n'ai pas pris de Mandragore ou d'élébor avec moi, et, et c'est ce que j'ai utilisé pour te sauver, alors malheureusement, je ne peux rien faire. Vous allez faire ce que je vous dis. bars m'a dit que je te trouverai par ici. Tu n'as pas la Kinge non. Alors, tu m'intéresses pas. Ah tu veux vraiment mourir Je veux juste voir si vous avez le courage de m'affronter sans vos amis pour vous venir en aide. Allez, venez Nous avons déjà tué votre ami Golo. Ouais, nous avons réduit son corps en cendres. Ah Je t'attends, voyons jusqu'où tu peux t'approcher pour m'achever. Plus tard. Est-ce que c'est toi qui l'as Qui a quoi Ne fais pas l'idiot avec moi. J'aurais dû frapper beaucoup plus fort. Te voilà enfin, Golo. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous attendez pour m'achever? J'en serais ravi. Mais c'est Terra qui doit le faire pour ramener Golo. Rends-moi service. Essaie de ne pas mourir avant mon retour. C'est le Gronigo qui a la Kinge. Aide-moi à me libérer, tu veux. C'est une très belle lame. Mind, je vais te sortir de là Ils sont au courant Ils savent que c'est moi qui l'ai Tu sais où ils sont J'en sais rien Mais ils vont revenir Tu dois prendre la Kinch et la protéger coûte que coûte. Je peux pas te laisser là Non Je vais mourir de toute manière ne les laisse pas la prendre. Pitié. Neda, il faut la protéger. Si jamais tu vois cette... Dis-lui que... Je... Quoi je dois lui dire quoi C'est pas grave. On se reverra à l'avant-poste. Oui. D'accord. Ne pas. Allez. Ils doivent pas la voir. Octor, t'es sûr que tu triches pas là Ouais. Je vais mélanger, on sait jamais. La bouteille est vide, on ferait mieux de dormir. Oh, s'il te plaît, une dernière, vieille dame. <rire> vieille dame Il n'y a que les vieilles dames qui se couchent si tôt. Et celles qui doivent prendre des forces pour la journée qui les attend le lendemain. D'accord. Mais j'ai pas envie que ça s'arrête cette soirée à boire et à manger, et à jouer aux cartes avec une amie. N'essaie pas de me manipuler, Luna. C'est pas le cas, je t'assure. C'est vrai que c'est agréable. Ouais. Tu m'as jamais raconté ce qu'il y avait entre toi et Gareth. Parce que ce sont pas tes affaires. Je croyais qu'on était amis. Je le trouve séduisant. Elle lui dis pas que j'ai dit ça. Tu devrais l'épouser, tu sais. Tu nous as espionnés Comment ça Comment t'es au courant au courant de quoi J'ai vu comment vous vous regardiez, c'est tout. Il m'a demandé en mariage avant qu'on parte. Non, c'est vrai Est-ce que je suis invitée Je suis jamais allée à un mariage. Je n'ai pas accepté. Tu lui as dit non T'es complètement idiote. Je lui ai pas dit non, j'ai juste... J'ai pas donné de réponse. Ouais, enfin... T'en es une, quand même. Mais si tu lui dis pas oui bientôt, il se peut que je tente ma chance. <rire> Quoi Il m'a dit que je te ressemblais beaucoup, donc. Je suis son genre de femme. T'es pas un peu trop jeune pour lui Correction. Il est trop vieux pour moi. <rire> Bonne nuit, Luna. Bonne nuit. Commandant Spears, est-ce que tout va bien? Walita, oh, mais. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein Et 3-1-3, est-ce que tu l'as vu? Non, c'est lui qui a fait ça? Neues pas vous lever, ce n'est pas prudent. Janzo et Vren, tu sais où ils sont. Non, désolé, je les ai pas vus. Qu'est-ce qui se passe? Non, 3-1-3. Non Ne fais pas ça Non Non Oh non, empêchez. Non, arrête Ne fais pas ça Je ne sais pas qui est là-dedans, mais tu vas le tuer Lokma! Je fais ce que je peux! C'est quoi Lokma? C'est son nom? Il est issu de ma semence. Lokma est ton enfant! Je ne connais pas le mot enfant, mais un Lokma est ce qui devient un cavi. Lokma veut dire enfant. J'ai pas pris les remèdes appropriés pour le sauver. Genzo, essaye l'huile de Fergus. Et où est-ce qu'elle est? Qu est oh. J'ai pas pris les remèdes appropriés pour le sauver. Nous avons essayé de te prévenir. Ne vous arrêtez pas, vous devez le sauver Allez. Reviens. Reviens. S'il te plaît. Reviens Je suis désolé. Il est mort. Je suis désolé, 3 en 3. On te l'avait dit, tu aurais dû nous écouter. Tu aurais dû écouter les deux seules personnes qui n'ont rien fait d'autre que t'apporter leur aide depuis le début. Jenzo Il est mort. Et c'est vous qui l'avez tué. Jenzo Ne bouge plus Tu en as mis du temps Tu en as mis du temps. Dépêche-toi. Libère Golou avant que l'humain ne rende son dernier souffle. Tu m'as dit que c'était lui qui l'avait. Je l'ai vu, c'est bien lui. Ce petit jeu commence à devenir pénible ah à s'enfuir et remonte le sentier vers la grande colline va la sauver tu ne risques rien ici ils en ont après moi Blessé. Je vais bien. Rends-moi la King, c'est pas ta responsabilité. J'ai de meilleures chances de m'en tirer, tu peux pas courir comme ça. Je suis assez rapide, rends-moi la King. Tu ne m'as jamais battu à la course à pied, même sans être blessé. Bien sûr que si. Parce que t'avais triché, tu sais qu'il faut que ce soit moi. Non, c'est hors de question, donne-moi la King. Et pourquoi ça Tu es trop importante. Je crois pas, non. Tout le monde s'en fiche, que je vive ou que je meure. Pour moi, ça compte. T'as plein d'amis comme moi. Oh, je t'en prie, Nedra, tu sais qu'on est plus que des amis. Ils ne mourront pas. Et quand tout ça sera fini... Je ne veux plus qu'on perde de temps. Ne gâche pas ce moment en disant une de tes bêtises. Réfléchis avant, et tu me le diras... Quand on se reverra à la Belladone. Nedra, attends Nedra moi je n'ai plus aucune raison d'être en vie. Janzo, Vren, on ne peut pas l'exécuter sommairement, Gareth. Il a le droit à un procès en bonne et due forme. Il n'est ni humain ni Black Blood, cette créature n'a aucun droit. Il vient de voir mourir son fils, Gareth. Il voulait juste sauver sa famille. Il a essayé de me tuer, je te rappelle. Tu étais la prochaine sur la liste. Il aurait pu me tuer, moi, et mes deux gardes. On ne peut pas lui faire confiance. Alors pourquoi ne pas en finir tout de suite Non. Il peut nous servir. J'ai encore beaucoup de questions sans réponse. Il vaut mieux le garder en vie. Très bien. Mais cette créature va vite retourner derrière les barreaux. T'as dit que étais déjà venu ici, pas vrai C'est là que Z a obtenu sa kinge. J'aurais jamais cru y revenir un jour. Tout ce qu'on a à faire, c'est découper ce macabé et après on rentre, c'est ça Il faudrait déjà qu'on le retrouve. a été brûlé. Il a fallu de nombreuses vies pour te ramener à nous. Où sont les autres Sommes-nous tous enfin réveillés Tous, excepté Aster. Alors, le temps est venu. Il n'y a rien. Pas même un seul diamant. On ne cherche pas des diamants. On cherche Aster. On a dû se tromper. Il n'y a pas de tombe, ni de cadavre. Notre frère Golou s'est réveillé. À présent, nous allons libérer l'Aster King pour réveiller le traître. Tu ne pourras pas l'empêcher. Ton temps dans ce monde est maintenant révolu. Ça ne va pas je crois qu'ils ont tué Zed.